Alors une autre petite chanson du répertoire, Nayuna Fura, qui fait partie d'un spectacle, le magasin du marchand de maman. Ça fait beaucoup rire aussi les enfants, parce qu'en en gros, on en a toujours marre de sa mère, et puis après, on se rend compte que quand même... Alors du coup, ça fait Nayuna Fura, Nayuna Fura, Na Fura de maman, Nayuna Fura, Nayuna Fura. La fura de mamaire, la fura, la fura, la la de mamaire, la fura, la la fura, la fura, plus' fura, la fura, la la la fura, la fura, la fura, la N'aîna fura, na fura de ma mère N'aîna fura, naîna fura, na fura de ma mère N'aîna fura, na fura de ma mère N'a peu de fura, na fura de ma mère Es La voix l'y garda, es Donc vous avez compris le principe et c'est vrai que les enfants ont besoin d'extérioriser parfois leur refus de l'autorité. Ça les fait beaucoup rire de pouvoir dire de puis bon, après quand même, comme il ne faut pas exagérer, c'est Gurkha et